Salut à tous les amis, c'est Val et c'est un immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. La sortie d'Assassin's Creed 4 Black Flag sur PS3, Xbox 360, PS4, Xbox One et PC remonte à 2013. Le jeu a donc 6 ans. Pareil pour Assassin's Creed Rogue, sorti sur PS3, Xbox 360 et PC en 2014, et sorti un peu plus tard dans une version remasterisée sur PS4 et Xbox One. Bon, en fait, c'était pas vraiment une version remasterisée, c'était plutôt un portage de la version PC en un peu moins beau et un peu moins fluide. Ce sont donc des vieux jeux puisque aujourd'hui les améliorations graphiques et techniques sont absolument incroyables. Même s'ils restent très très joli sur PC, notamment Assassin's Creed 4 Black Flag sur PC c'est toujours une claque, ils ont pris un bon coup de vieux, surtout pour la version PS3 et Xbox 360. Ubisoft sort donc Assassin's Creed The Rebel Collection comprenant ces deux titres, Black Flag, excellent jeu de par son open world et son histoire, et Rogue permettant de jouer un assassin qui devient Templier. Ce n'est pas la première fois qu'un Assassin's Creed sort sur Switch puisque Assassin's Creed 3 Remastered est sorti sur la console de Nintendo, qui était très réussi mais graphiquement limité à cause des capacités techniques de la console et on aura l'occasion d'en reparler au cours de ce test. Parce que oui, je vous l'ai pas dit, c'est vrai, mais on va tester Assassin's Creed The Rebel Collection dans cette vidéo. Bon, en même temps, je suis un peu bête, mais vous l'avez vu dans le titre. Vous le savez, on a plutôt apprécié Black Flag. Le personnage principal, Edward, un pirate, est plutôt charismatique. L'histoire principale est longue et les quêtes secondaires sont intéressantes. Le gameplay, quant à lui, n'a pas pris une ride, même si on déplore toujours quelques erreurs dans le parcours qui a bien évolué depuis. Pour Rogue, son scénario est très réussi et certaines séquences sont juste mémorisées. Je souligne d'ailleurs le fait qu'une quantité astronomique de clin d'œil est présent dans le jeu, évidemment, et pour pas nous déplaire, c'est du bon gros fan service. Cependant, et je l'avais évoqué dans une autre vidéo sur la chaîne, je trouve un énorme défaut à Assassin's Creed Rogue. Ok, les rôles sont inversés, mais les assassins dans le jeu sont complètement débiles. Et je pèse mes mots, ils font tout le contraire de ce qu'on nous a montré et appris jusqu'ici dans la licence. Ils ont des forteresses géantes en plein milieu des villes avec des drapeaux orange fluo, des navires un peu partout... Bref, c'est complètement stupide, et moi ça m'a franchement dérangé. Ils auraient mieux fait adapter le gameplay pour rendre les assassins un peu plus crédibles. La drogue, on a vraiment l'impression que ça a été fait à l'arrache. Sinon c'est un bon jeu, le scénario est vraiment intéressant, les paysages sont magnifiques, même si on a toujours 10 000 trucs inutiles à collecter partout. Bref, le jeu a le mérite de faire le lien entre Assassin's Creed 3, Assassin's Creed 4 Black Flag et son standalone alone Freedom Cry avec le personnage d'Adé Wallet et Assassin's Creed Unity. Ah oui, je vous avais pas dit, mais Assassin's Creed The Rebel Collection comprend les deux jeux plus tous leurs DLC et ça c'est vraiment cool. Qu'on soit bien clair, je trouve ça vraiment sympa de proposer une collection assez sur Switch, surtout deux jeux avec tous leurs DLC pour un prix de lancement de 40 à 50 euros. c'est vraiment pas dégueu. Visuellement, et vous pouvez le voir, le jeu se rapproche vraiment d'une version PS3 360. Elle est quand même légèrement au-dessus avec une meilleure fluidité, presque plus aucun tearing, une meilleure distance d'affichage et une meilleure résolution. Et tout ça sur une console avant tout portable chapeau. On reste très loin d'une version PS4 ou PC comme vous pouvez le voir, mais c'est normal au vu des capacités techniques de la console. En mode portable justement, je trouve le jeu très joli, on remarque beaucoup moins les imperfections au niveau des ombres, des textures et de la végétation qui sont identiques à la version PS3. Les effets météorologiques sont loin d'être dégueulasses, de même pour l'eau. En tout cas ça m'a vraiment bluffé d'avoir rendu aussi propre sur une console portable, c'est vraiment fluide, stable et joli. Une fois la console dockée en mode console de salon, là par contre c'est notre histoire. On remarque beaucoup plus les textures baveuses, la distance d'affichage cherche pas folichonne, le clipping, la végétation pas top. Bref, vous l'aurez compris, je trouve quand même ça mieux de jouer en mode portable. Si vous avez une PS4 ou mieux un PC pour jouer tranquillou, préférez ces versions beaucoup plus jolies car l'écart est vraiment conséquent. Pour faire ce test, j'ai rejoué à la version PC que je n'avais pas touché depuis un bon moment. J'ai tout mis à fond et en 1440p et je vous avoue que j'ai saigné des yeux quand j'ai retouché à la version Switch. Vraiment techniquement limité. Et c'est un problème car même Assassin's Creed 3 Remastered n'en est pas vraiment un car graphiquement il était lui aussi équivalent à la version PS3. Mais tout ça c'est normal étant donné les capacités techniques de la console. En soi le portage est vraiment propre, le contenu est conséquent, il comprend vraiment les deux jeux Assassin's Creed Rogue et Black Flag que vous pourrez emmener partout avec vous. Si vous n'avez jamais joué à ces jeux et souhaitez les découvrir, si vous êtes un joueur avant tout portable ou si vous avez une Switch, pourquoi pas. Mais si vous êtes exigeant sur le plan graphique, que vous avez une grosse console ou un gros PC comme moi, je trouve que ça vaut pas le coup. Alors je vous rassure tout de suite, hein, j'aime bien jouer sur Switch, ça me permet de rejouer au jeu et en mode portable encore une fois c'est vraiment très sympa. En résumé de ce test, jouer en mode portable et emporté partout les deux Assassin's Creed avec soi, je trouve que c'est vraiment cool. Le portage est très réussi techniquement, ça tourne sans problème et franchement je trouve ça impressionnant d'avoir autant de contenu. Une si grande carte avec des si grandes villes et autant de choses à explorer sur une console portable. Encore une fois ça tourne sans problème, hein, c'est juste moi qui est très exigeant sur le niveau graphique. Les deux jeux réunis en un seul coffret, c'est vraiment hallucinant le nombre d'heures de jeu que vous allez passer dessus. Rien que sur Assassin's Creed 4 Black Flag, il y a moyen de passer au moins une centaine d'heures en explorant vraiment tous les lieux qu'offre le et enfin avec ces deux épisodes, toute la saga Kenway est sur Nintendo Switch puisqu'il y a Assassin's Creed 3 Remastered, il y a Black Flag et il y a Rogue qui fait le pont justement entre AC3, AC4 et Unity. Et vraiment le seul point négatif que j'ai trouvé à dire, c'est que si vous êtes exigeant au niveau graphique, passez votre chemin. C'est très réussi techniquement, ça tourne vraiment bien sur la Switch mais euh, c'est juste une version PS3 en fait. En tout cas la Nintendo Switch a un bel avenir devant elle, c'est sûr et certain. Pareil pour la licence Assassin's Creed. D'ailleurs je me demande si un autre portage serait prévu. Moi, j'aimerais bien personnellement la Edge Collection. Je me demande si ça pourrait se faire un jour. Bref, en tout cas, j'espère que ce test vous aura plu, car j'ai beaucoup travaillé dessus. J'espère que ça se voit. On se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Salut à tous